On peut voir déjà s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup. Du coup, Gilbert est parti. Mais Apollo B, est-ce qu'ils ont comparé les groupes entre Tafamidis et pas de Tafamidis associés Parce qu'on a rapidement vu passer, mais j'ai l'impression que ceux qui sont sous Tafamidis plus pâtissierant, ils avaient une survie de 90% à un an, alors que c'était 80% dans le groupe pâtissierant seul. Mais bon, c'est passé relativement vite. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils ont comparé les, les sous-groupes. Il y a quand même 25 donc même, ça commence à faire un groupe intéressant. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre, hein, puisqu'il y avait 25%, ouais, 23 des patients qui étaient sous tafamidis. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet de, délétère de l'association, parce que sinon ça se verrait. Est-ce qu'il y a un effet bénéfique de l'association Je pense que c'est prématuré pour le dire. Peut-être qu'à 18 mois, il y a quelque chose qui sortira euh, pour l'instant, c'est prématuré, je pense. Effectivement, sur les courbes de survie que tu as vues, euh, l'association fait mieux que euh, le pathisien de sol. Mais après, il faut voir le nombre de patients inclus. C'est toujours le problème, on est dans des sous-populations de sous-populations. Est-ce qu'il y a un biais dans le recrutement, etc. Mais en tout cas, oui, il ouais. y, y a des signaux qui ne vont pas dans les mêmes sens. Euh, donc c'est compliqué entre les paramètres biologiques, échographiques, et puis euh, la mortalité, enfin du moins le, le outcome. Et c'est probablement lié à l'effectif. C'est ce qu'on avait vu aussi dans Patizyro, en fait, si tu regardes les effectifs en mortalité ou autre, Donc c'est difficile de tirer des messages clairs là-dessus pour l'instant. En tout cas, c'est pas dangereux d'associer. Est-ce que c'est bénéfique D'autres questions ah. Et Par contre, dans la sous-étude Apollo A, euh, la différence euh, sur la mortalité est... Et enfin, les courbes s'écartent quand même relativement rapidement j'ai l'impression je ne sais pas si elle était très très longue alors que là on est sur des, des, des différences de mortalité qui, regroupent, qui re, rebouclent sur Attract où on se dit au, bout, au delà d'un an il faut attendre un an pour qu'on ait voire 18 mois donc ce n'est pas très très étonnant de ne pas avoir d'effet à, à un an mais j'ai l'impression que la sous-étude d'Apollo A ça, ça part euh, très très vite bien vu, ça c'est partie des grandes différences entre, entre Attract et euh et, et, et l'étude Apollo, si tu veux commenter. Oui, il faut bien avoir en tête que ce n'était pas tout à fait même malade quand même. Et que euh, dans les formes neurologiques, au début, ça peut être extrêmement bruyant, l'amylose. Euh, et donc, euh, il peut y avoir des gens qui évoluent euh, très rapidement sur le plan neurologique, avec, euh, avec effectivement des, des événements assez rapidement, en particulier s'il y a une dénutrition euh, associée. Et euh, il peut y avoir des mortalités extracardiologiques, hein, des infections, des choses comme ça. Donc, euh, enfin, je pense que ça, la structure des malades inclus explique aussi le, le, di les différences de résultats. Moi, j'ai une question pour, pour Erwan. Donc, ma réflexion sur les strains ou sur les paramètres échographiques en général, comme tu <rire> je me permets, hein, on est entre nous. Euh, en fait, la, ma, ma problématique en, en tant que mais, petite échographie, c'est quand j'ai l'individu en face de moi dans l'idée d'évaluer une réponse, un bénéfice d'un traitement, c'est sur un individu donné, comment juger euh, sur un millimètre de paroi, 1% de strain C'est sûr qu'en moyenne, euh, c'est plus intéressant, mais en pratique courante, quand c'est un patient, une variation de strain de 1% chez un patient, dans un sens ou dans l'autre, par rapport à ces études moyennées, qu'est-ce que tu en fais, toi tu, tu considères que c'est significatif parce que tu es chef de l'écho Non. Non, non, non, je suis très modeste, mais par contre, je suis prêt à me... Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça, pour une raison assez simple et qui est basée sur la, la pratique clinique, effectivement, euh, et l'étude NI en particulier, donc cette étude de phase 1 avec un anticorps monoclonal, où euh, dans notre centre, on a un patient qui est mort, et ce patient qui est mort, le seul paramètre qui a bougé, enfin, le paramètre qui a bougé le plus tôt, c'est le strain. La trop, tu sais, on surveille la troponine, et tout, on a tout un tas de marqueurs qu'on surveille tous les, toutes les trois semaines, euh, et il ne se passait rien, la troponine était stable, le test de marche était stable, et à un moment... Et, alors, tu parlais de la fraction d'éjection. Il faut voir que la fraction d'éjection, c'est très fréquence-dépendant. Donc, tu peux avoir une fraction d'éjection qui va être meilleure alors que le patient se dégrade dans l'amylose. Quand le patient se dégrade, il est plus tachycard et il a une meilleure fraction d'éjection. Il peut avoir une meilleure fraction d'éjection s'ils sont très hypertrophiés. Et si je peux aller soutenir Awan, finalement je suis revenu parce que mon taxi n'est pas encore là. <rire> je dirais que dans la pratique courante, la fraction d'éjection et les volumes ventriculaires sont très peu reproductibles, alors que le strain est extrêmement reproductible. C'est ça le. Pour le suivi de nos patients, et je pense que ça s'applique bien à la mylose, c'est le point qui me paraît le plus important. Dans, dans les données que j'ai montrées. Enfin, on a surtout une grande partie des échos ont été faites par un seul euh, examinateur, qui est Amira, mais il n'y a pas qu'elle. Qu Et en fait, si tu veux, on s'attendait, on avait parié sur le strain. Ouais, on a été déçus de voir tes résultats ouais. Et c'est sûr qu'on ne comprend toujours pas. Mais non, parce que c'est avec le tafamidiste, le tafamidiste, ça ne bouge pas. <rire> Non, l'état familial ça ne fait pas bouger le strain. Non, non, mais on s'attendait à voir. Tu vois, il y a des choses bénéfiques. On, on, quand tu sépares les, les, les patients par, par population, il y en a qui améliorent le nt pro-BNP, donc tu attends que les autres critères s'améliorent. Enfin, En tout cas, ça ne va pas dans le même sens que, que les autres. Et ouais. si tu regardes les valeurs, c'était 0,2 dans le groupe non-répondeur, 0,8 dans le groupe répondeur. Enfin, c'est sûrement... voilà, Il n'y a pas un corps lab, on n'a pas revu 40 fois les échos, etc. Mais... Euh, voilà. On s'attendait comme vous, on avait parié, Amira et là sur le strain. Quoi. On s'est dit ça va être le truc. Quoi. Et ben, non, okay. mais après, il faut être, faut être relatif quand même. Hein. Euh, le strain est sans doute intéressant. Moi, j'avoue qu'il m'a interpellé plusieurs fois et du coup, maintenant, j'en ai peur. Quand je le vois, qu'il baisse alors que ça ne se voit pas cliniquement mm. ou tout a l'air un peu près stable. Donc, du coup, ça me fait un petit peu plus peur pour ces malades-là. Euh, mais bien sûr que ce n'est pas le critère qui va tout résoudre, parce que sinon, on aurait déjà tout résolu depuis longtemps. Et que clairement, c'est sûr que troponine c'est quand même intéressant. C'est sûr que le BNP, c'est intéressant. C'est sûr que l'interrogatoire du patient et le degré d'asthénie du patient, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que quand même, il y a des patients, ils sont tout nickel Et quand tu leur poses la question, ils disent oh, « Non, ça ne va pas. Non, oh, ça ne va pas du tout. » Et ça, c'est quand même intéressant, parce que là, du coup, tu te dis bah, « Ben, ce n'est pas bon, là. » Et donc, du coup, tu t'essayes de faire quelque chose. Donc, c'est clairement multifactoriel. Mais je trouve... Et si je peux me permettre d'avoir un avis euh, de, basé sur mon expérience, je trouve que l'écho tous les six mois, c'est très important. Et que c'est nécessaire en plus de la clinique. C'est un avis. Mais, alors moi, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Et simplement, je pense que c'est très important ce que tu viens de dire. <coughs> tu as parlé du mot « la clinique ». C'est mm -hmm. vachement important. Ah ben or, la clinique hein, en premier, Or, sûr, or mais... quand même, on est devant une des seules études, une des principales études qui montre une réduction de mortalité dans l'insuffisance cardiaque, dans une cause bien nette d'insuffisance cardiaque, alors que les surrogates endpoints, et ça, c'est assez fréquent quand même, hein, en médecine, sur les 30 dernières années, on a eu la même chose sur bien d'autres études dans d'autres domaines de la cardiologie, où les surrogates étaient là et pas les résultats sur la mortalité, et là, extraordinaire, on a le contraire, on a le résultat sur la mortalité, mais on n'a on a pas de résultat sur l'écho. C'est clair. Hein et vice versa. ça. Donc, euh, c'est pour dire que les, les surrogates sont souvent décevants, et surtout, peut-être, parce qu'il peut qu y a une grande variabilité. Puisqu'on est entre nous, je pose une question aux deux euh, échographistes majeurs qui sont là. C'est le strain de l'oreillette, c'est quelque chose que vous regardez, quelque chose que vous suivez, c'est quelque chose sur lequel vous pariez aussi quel paramètre, excuse-moi Le strain auriculaire. Ah, le strain auriculaire, oui. Je dirais, oui, c'est quelque chose qu'on qu fait de plus en plus systématiquement, auquel on croit. On y croit d'autant plus que on sait que l'amylose touche particulièrement la paroi des oreillettes et que l'atteinte de l'oreillette en général dans les cardiopathies hypertrophiques et forcément dans l'amylose est un élément pronostique important. Donc c'est important de s'y intéresser très fortement par la taille, le diamètre, les volumes, la surface et le strain. Mais pour l'instant, le strain, je dirais que c'est encore à l'état de recherche... Euh, pour l'instant, mais il y, y, y, y a des signes qui sont intéressants. Oui. Parce que moi, je suis aussi enthousiaste sur le strain de l'oreillette. C'est un petit peu moins reproductible que le strain du ventricule, mais par contre, c'est plus sensible. Donc, euh, peut-être que des variations plus fines pourront être mises en évidence par le strain atrial, qui va tenir plus compte de la fonction diastolique que le strain ventriculaire. Donc, euh, c'est quand même intéressant de, de ne pas se moquer de ce paramètre, mais peut-être de regarder ce qui peut sortir. Est-ce que vous pouvez nous faire une controverse en direct, pour ou contre l'association du Patisiran et du Tafamidis Qui est pour sur vous et qui serait contre Est-ce que vous pouvez voilà. nous expliquer ce que vous feriez Moi je suis pour parce que j'aime bien mes patients et je veux leur donner toutes les chances. <rire> Ça, ça veut dire que ceux qui sont contre n'aiment pas leurs patients. c'est une... C'est donc moi qui n'aime le pas les patients. J'avais le, que... le micro en premier, donc j'ai... D'accord. Mais alors, moi qui n'aime pas les patients et qui suis connu pour ça, je peux te dire que je suis contre. Mais voilà. Mais parce que... Mais parce que... Non, mais moi, je suis contre pour une raison déjà purement physiopathologique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné un médicament qui effondre le taux de transthyrétine circulante, je vois pas bien ce que le Tafamidis va pouvoir stabiliser s'il n'y a plus de transthyrétine. Donc ouais. ça, c'est une première. En sachant qu'aucun de ces médicaments-là n'a un effet direct sur le myocarde. On est d'accord. C'est tout sur la transthyrétine ouais, circulant. Aucun effet n'annule tout. Il n'y a aucun médicament qui met tout à zéro. Et La clairance, la clairance de la transthyrétine, ce n'est pas du 100%. Quoi. Donc, on a okay. peut-être besoin d'agir un Mais où sont les voir. preuves Où sont les datas qui prouvent que c'est Parce qu'il faut quand même qu'on reste ouais, basé sur les preuves. J'ai un TD, mais moi, je vois les neurologues qui les combinent maintenant. Alors, moi, je regarde les neurologues. Alors hein. euh, Oui, non, j'allais dire, pour aller dans le sens, dans le sens Michel, c'est vrai que quand nous, on travaille beaucoup avec les neurologues. Et c'est vrai que eux, quand ils sont passés euh, du tafamidis au pâtissier ils ont eu, pour beaucoup d'entre eux, le réflexe d'arrêter le tafamidis. Mais euh, par contre, quand il y a une atteinte cardiaque, ils nous l'envoient et dans ces cas-là, on combine. Ouais. Mais Même les des fois, ils les envoient pour qu'on passe de 20 à 61 ah mais Je te rappelle, Gilbert, tu l'as connu comme moi, les neurologues, pendant des décennies, ont donné 500 mg d'aspirine comme traitement des, de, hein, pour, pour euh, les accidents vasculaires cérébraux. Non, je n'ai pas connu ça. Tu pas connu ça. <rire> tu m'as dit combien on avait de différence d'âge, je t'assure que tu l'as connu, mais on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'aurais plutôt tendance à être contre aussi, pour des raisons, bah, oui, effectivement, physiopathologiques, parce que probablement, j'aime pas assez les patients aussi, enfin, j'en sais rien, mais... Non, mais blague à part, je pense qu'il faut effectivement qu'on avance de manière raisonnée sur ces, sur ces, sur ces histoires-là et qu'on peut pas faire qu n'importe quoi non plus. Et pour l'instant, moi, les éléments que j'ai vus, en particulier dans Apollo B, je, je, je suis pas sûr que... Euh, le, les analyses qui sont, et les résultats qui sont actuellement à notre disposition plaident en faveur d'une association. Euh, les courbes de survie qu'on a vues, il y a tellement peu de patients que c'est très difficile d'aller se faire une, étude, enfin une, une idée. Et donc, euh, bon, bah, il faut qu'on voit, il va y avoir Helios B, ou il va y avoir une vraie analyse de mort avec des patients qui auront une association et des CRNA. Euh, voilà, il faut, il faut accepter de dire que pour l'instant, on a... Euh, euh, des connaissances limitées sur le sujet. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est comme la Coupe du Monde, il faut, ne faut pas parier. Faut pas parier. <rire> on, bah, est du... on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Juste, Du coup, euh, ben, je suis, pour l'association, je comprends vos, vos positions, mais le patient qui a une évolution, qui est mixte, et qui a une évolution neurologique, qui est sous ta famille 1061, et le neurologue veut mettre euh, du pâtissier du coup, de, de moi, notre côté. Je on... vous, moi, je peux vous dire à ce moment-là ce qu'on fait. Euh, euh, actuellement, on les passe en RCP. Et euh, la plupart du temps, actuellement, on a euh, effectivement cette, cette histoire-là. C'est-à-dire que le patient, il est, sous, euh, il est sous tafa et puis il a une neuropathie qui évolue. Euh, parce qu'on travaille beaucoup avec les neurologues, nous. Et donc, euh, c'est un cas de figure qu'on voit assez fréquemment. Généralement, ces patients-là, ce qu'on dit, c'est qu'on les switch pour du pâtissirant et qu'on surveille le patient comme le lait sur le feu. Et ça nous est arrivé, mais je vous dis de manière, sur les doigts d'une main, hein, de voir un coup de temps en temps des patients qui allaient à peu près bien sous, sous pâtissier et qui avaient une évolution cardiaque, à ce moment-là, éventuellement, on discute l'association. Mais la, la, ce qu'on fait actuellement, c'est plutôt... Première ligne de traitement, deuxième ligne de traitement et puis après, si ça ne marche pas, éventuellement, on discute une troisième ligne. Mais on est plutôt dans l'alternative thérapeutique que dans euh, euh, l'adjonction et euh, je ne prétends pas qu'on ait euh, euh, 100% raison sur cette histoire-là. Mais du coup, c'est aussi sans preuve. C'est qu'on met un médicament euh, à visée neurologique en se disant... Pas, pas plus que pour l'association. Non, non, pas plus que pour l'association, mais en disant qu'on a un traitement euh, cardiologique qu'est le tafamélis c'est un traitement neurologique qu'est le jusqu'à ce qu'on ait le en qui sortent avec les critères de mortalité cardiovasculaire. Ouais, je peut, comprends tout à on fait le... Je peut dire aussi que euh, jusqu'à présent, les, les, les, les choses quand même sur les, les phénotypes mixtes, euh, je pense qu'on a, euh, entre les résultats sur Apollo A et maintenant les résultats sur Apollo B, euh, des signaux qui sont euh, assez intéressants sur le cœur pour dire que il euh, n'y a quand même pas de toxicité cardiologique à euh, traiter un patient qui a un phénotype mixte et qui ne répond pas sur le plan neurologique au tafamidis par pâtissier en seul. Moi, en tout cas, c'est notre, notre un peu, manière d'agir actuellement. C'est quand même la même physiopathologie de base, c'est une maladie systémique. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le cœur est une cible non, comme je, les je autres, s'ils hein, si évoluent... Répondre, ouais, Vas-y Antoine. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste... Euh, Moi je propose qu'on continue la discussion jusqu'à ce que tous ceux qui doivent en prendre un taxi s'en aillent et donc que le débat euh, s'arrête euh... comme ça. C'est juste la question de la preuve scientifique, c'est qu'on n'a pas plus de preuves à dire je mets pâtissier en seul sait, euh, que de dire je mets ta famille plus pâtissier en. Mais je, suis, je comprends tout à fait la physiopathologie, c'est ce qu'on fait à Lyon, on switch. Euh, et je ne sais pas si on a raison ou tort. Et je sais pas... Je, on peut pas dire que ceux qui font le, le, la bithérapie aient aussi euh, raison ou tort. Non mais ils n'ont pas, il n'y a pas de data sur la bithérapie jusqu'à ce qu'on ait ses tout premiers résultats. Mais jusqu'à ce qu'on ait ces tout premiers résultats, il n'y avait pas de data du tout. Et les data qu'on a, on est perplexe devant. pardon. Je disais que jusqu'à ce qu'on ait les premiers résultats qu'on a montrés là, il n'y avait pas de data du tout. Et les premiers data qu'on a là maintenant, on est très perplexe devant, pour l'instant. Ben, dans les études de variabilité et de répétabilité, on est à 8 Après, c'est la qualité de l'image hein, qui compte. C'est pas la technique en soi, maintenant c'est tout automatique, donc même on pourrait être à moins avec les nouveaux logiciels, mais c'est la qualité de l'acquisition la, de qui fait la reproductibilité. Si tu as des mauvaises coupes, tu as un strain pourri, si tu as des bonnes coupes, tu as un strain reproductible. Est-ce qu'il y a encore des questions Sinon, je pense qu'on va pouvoir conclure cette session et passer surtout à la synthèse des échanges avec Jean-Christophe. Merci déjà aux orateurs pour leur topo très, très clair. Et puis, donc, on a vu les données scientifiques, et puis on a vu qu'il y avait des données un peu moins pragmatiques, voire euh, affectives. Et donc, j'ai bien aimé le débat entre les données euh, euh, vraiment scientifique et puis euh, le fait qu'on aime plus ou moins ces patients euh, et puis bon je trouve que ça ça ouvre évidemment les perspectives sur les traitements à, à venir et donc pour euh, synthétiser un petit peu tout ça donc euh, on a vu la place que euh, va prendre ou est en train de prendre les thérapies euh, qui euh, euh, qui des euh, silencieurs géniques hein, donc entre les petits ARN interférants et, et, euh, et donc euh, les euh, autres traitements les euh, d'autres types de, de traitements qui, qui sont qui vont agir sur, sur l'arn messager euh, donc Vincent Algarondo a déjà donné les résultats de ce qui a été fait D'abord, dans les neuropathies amyloïdes. Et donc, on a le pâtissier dans dans Apollo A, euh, donc, euh, où il y avait donc, une population qui avait euh, une atteinte cardiaque. Euh, il a montré que c'était des patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche, mais qui étaient plutôt jeunes, euh, qui avaient un taux de NT pro-BNP autour de 800. Et euh, c'était des patients peu symptomatiques. Ils ont exclu les... Euh, classe euh, 3 et 4 de la NYCHA Et euh, donc, euh, dans cette sous-population, il y avait des critères exploratoires, euh, notamment le NT Pro BNP, des critères écho euh, avec l'épaisseur, le strain, et puis le test de marge de 6 minutes. Et il euh, euh, y a eu euh, euh, une analyse post-hoc de morbimortalité mortalité. Euh, globalement, donc, les critères exploratoires semblent euh, encourageants. Il euh, y a eu euh, Helios, avec le Vutrician, euh, autre euh, petit euh, ARN interférant. Là aussi, des patients plutôt jeunes, un euh, taux de NT pro BNP bas. Et euh, là aussi, les critères exploratoires qui montraient une stabilisation de l'épaisseur, du débit cardiaque, et également euh, de la captation euh, à la scintigraphie osseuse. Euh, et puis, on a l'inotersène, donc l'étude neuro-TTR. Là, il n'y avait pas de biomarqueur exploré. Euh, et là encore, euh, il y a eu des critères exploratoires éco-cardiographiques, mais qui, dans ce cas-là, n'étaient pas modifiés de façon significative. Ce qu'on peut, qu peut retenir, c'est qu'en fait, on a des signaux encourageants chez les patients atteints de, de cardiopathie amyloïde, euh, et que c'est bien toléré. Mais évidemment, les limites, c'est que les patients inclus dans ces études-là étaient encore une fois des patients plutôt jeunes, euh, et tous les patients sévères ont été euh, exclus euh, de, de ces études. Et puis, euh, donc Gilbert Habib nous a parlé de la seule étude pour l'instant disponible qui a concerné spécifiquement euh, des patients avec cardiopathie euh, amyloïde, et donc c'était l'étude faut B, je retrouve mes notes, donc 360 patients qui donc, ont reçu ce traitement par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Et parmi ces patients, il y a 25% qui avaient déjà du tafamidis. Et donc le critère primaire, c'était le test de marge de 6 minutes. Et le critère, euh, sur ce critère primaire, les résultats étaient positifs avec un gain d'environ 15 mètres. C'est également positif sur la qualité de vie, avec une amélioration significative. Euh, et puis, quant à la mortalité, le critère combiné mortalité hospitalisation, il n'y a pas de différence significative, euh, notamment qu'on soit sous tafamidis ou non. Mais il faut rappeler que ce sont des données à, à 12 mois et que, donc, euh, on n'a pas encore de données sur la mortalité. Euh, on a donc euh, euh, eu euh, une baisse du euh, taux de NT pro BNP. On a des effets positifs sur la masse VG, le strain des bicardiaques. Et puis, là aussi, des données qui sont assez encourageantes sur la scintigraphie osseuse. Et 100% des patients sous, le sous traitement sont restés stables ou ont diminué leur score de péruginie. Alors, il y bien sûr des questions. La principale, c'est évidemment... Quid de la mortalité. Encore une fois, des donné à 12 mois. Et donc, on, va, on doit attendre l'étude de long terme pour savoir ce qu'il en est. Et puis, l'autre question, évidemment, c'est chez quel patient? Et donc, il va y avoir évidemment tout un débat pour savoir à qui on va pouvoir proposer ce traitement et comment on va définir, en fait, les patients non répondeurs sous tafamidis. Et puis, donc, Erwan nous a parlé des études en cours euh, ou à venir, donc il a, il a refait un rappel sur les résultats d'Attract, Apollo, euh, Elios, etc. Alors, parmi les, les molécules euh, en cours d'étude, il y a un autre stabilisateur de la transthyrétine qui est l'acoramidis, euh, qui semble intéressant parce qu'il est plus spécifique, euh, de, il y a une plus grande affinité pour la transthyrétine que le tafamidis, euh, mais apparemment, bon, il y a des effets positifs sur NT pro BNP, mais pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas très concluant. Euh, on attend euh, l'étude euh, d'extension Apollo B, et puis il y a Helios B qui est en cours, avec le Vutriciran, euh, qui, donc, euh, là, est administré par voie sous cutanée euh, à raison de tous les trois mois, c'est quand même assez intéressant. Et donc là, il y aura une vraie étude euh, de mort mortalité à 30 mois, et donc, euh, euh, on attend évidemment ces résultats euh, avec impatience. Euh, voilà. Et puis, donc, il euh, y a euh, Cardio euh, Transform euh, qui est en cours également avec euh, les hercène. Euh, donc, on verra également si euh, ça euh, permet d'améliorer l'espérance le, de vie chez ces euh, patients euh, amyloïdes. Merci.